Nous sommes le 1er mars et euh, je viens de, de voir, euh, pour voir l'état de ma cuve. Euh, bon, on voit que ça a dégelé ce matin. Donc euh, après deux nuits à moins 10 et une nuit à moins 13, et la, la cuve était complètement gelée et là on voit que bon, ça coule pas super fort. Mais voilà, moins, moins vite que d'habitude, mais ça a dégé. Donc pour, pour euh, arroser ma, ma serre, Voilà. Donc euh, on, on est dans la serre là. Je voulais vous montrer un petit peu le, la tête qu'avaient les salades. Donc euh, après les, les quelques jours euh, de fort gel, elles ont l'air de reprendre quand même des couleurs. J'ai l'impression quand même à ces salades. Donc euh, bon voilà, en fait euh, elles sont peut-être pas, elles sont peut-être pas foutues elles ont l'air elles ont encore euh, bien vivantes donc euh, voilà bon, euh, tant mieux si ça, si ça tient euh, c'est une bonne chose euh, mes petites salades euh, qui se sont semées euh, spontanément euh, l'année dernière et eh ben en fait euh, elles continuent euh, tranquillement à pousser sans que je fasse quoi que ce soit bah tant mieux hein, c'est bien voilà donc on a des poireaux aussi qui poussent euh, les voilà bon ça pousse gentiment hein. il y a aussi un peu d'herbe là qu'il faudra que j'enlève à terme les, euh, les, les, les les semis de salade que j'ai fait bah, ça pousse, hein. c'est assez lent mais euh, ça pousse tranquillement donc euh, tant mieux donc là on a aussi des poireaux donc les poireaux ont l'air pas mal franchement ils ont une belle couleur euh, ils se sont redressés un petit peu donc ça ça doit être les oignons rouges qu'on a qu l'air un petit peu plus touchés là euh, on voit qu'il y en a, a beaucoup qu'on qu jaunit les jaunes peut-être un peu moins mais bon, c'est pas formidable, formidable, bon, on verra bien. Donc, les autres salades que j'avais faites, la deuxième, les deuxièmes semis que j'avais fait, bon, ils poussent, mais euh, ça avait quand même pas mal filé, donc euh, bon, je les referai de toute façon, je pense, je vais en refaire d'autres. Le persil, ouais, ça pousse, c'est difficile à dire, en fait. Hein. Euh, on va dire que ça continue à pousser. Par contre, les fèves, <rire> elles ont été euh, carbonisées euh, par le froid. Franchement, euh, c'était sûr. Hein. Avec euh, moins 13, euh, même le fait que ça soit protégé euh, dans la serre de balcon, euh, non, c'est sûr que c'était pas possible que ça... Que ça survive, mais bon, euh, voilà quoi, c'est pas très gênant. J'en referai en pleine terre directement des fèves, donc euh, voilà, bah, c'est pas si mal. Hein. Donc euh, voilà, je vais rentrer à l'intérieur pour euh, continuer mes semis, euh, mes semis de ma dernière salle de, de semis de tomates. Euh, et bah, les curcures aussi que je vais faire, entre autres, euh, et d'autres choses que je, veux, je vais vous présenter, voilà. Donc, euh, bah, écoutez, euh, si vous avez aimé cette vidéo, euh, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo si vous en avez envie, et, euh, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, euh, Voilà, comme ça vous vous tiendrez informé de, de la sortie de mes dernières vidéos, voilà. Donc euh, à bientôt.